Alors, le rehaussement de cils a pour origine la permanente de cheveux. On la retrouve notamment à partir des années 1970 et l'objectif est de pouvoir relever, courber les cils les plus plongeants. On est sur un effet, bien entendu, qui va permettre de lifter, de défatiguer l'œil, d'ouvrir l'œil, mais surtout de rajeunir considérablement le regard de vos clients. Ici, l'effet est forcément immédiat et il aura une durée de deux mois environ. Tout dépendra bien sûr du cycle du poil qui peut être aux alentours de 60 à 90 jours. Alors, pour qui on va proposer cette technique Le rehaussement de cils peut être proposé à tout le monde à partir du moment où il y a des cils. Bien entendu, hommes ou femmes à partir du moment où bien sûr ces derniers ont plus de 18 ans. L'objectif est de travailler sur les cils les plus plongeants, les plus droits ou légèrement courbés. On peut aussi travailler sur les cils à tendance fin, moyen, épais, court, moyen ou long. Néanmoins, avant d'effectuer toute prestation, il est indispensable d'effectuer un diagnostic. Pour cela, vous avez besoin, bien entendu, de bien écouter votre cliente afin de comprendre quel type de résultat elle souhaite obtenir. Mais aussi de prendre en considération l'état du poil, du contour de l'œil ainsi que de l'œil. En aucun cas, vous ne devrez prester sur un cil cassant ou un cil fragilisé ou bien un contour de l'œil ou un œil irrité ou rouge. Pour chacune des prestations, je vous invite à faire remplir une décharge pour vos clientes. Le rehaussement est une prestation qui dure en cabine en moyenne entre 30 minutes et voire une heure. Tout dépendra des soins que vous souhaitez apporter en option. Vous pouvez proposer cette technique à partir de 49 euros et jusqu'à 89 euros selon la région où vous êtes installé. Bien entendu, votre stratégie et votre cible cliente vous permettront de positionner vos tarifs. Cette prestation vous coûte aux alentours de 6 euros en termes de coût de revient. C'est vraiment l'une des prestations les plus rentables dans le marché de l'esthétique tournée vers la beauté du regard. Et c'est pourquoi de nombreuses techniciennes se lancent dans ce fabuleux métier. Et d'ailleurs, vous êtes l'une d'entre elles.